Daniel Marcelli, vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, auteur de nombreux ouvrages et par ailleurs président de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. A ce titre, vous avez créé cette année une nouvelle collection chez RS qui s'appelle l'école des parents et nous allons aujourd'hui parler du deuxième titre de cette collection qui porte sur les nouveaux objets traditionnels. Alors, pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui de parler de revenir sur ce concept d'objet transitionnel qui, somme toute, a plus de 65 ans C'est pertinent parce que la société évolue et qu'effectivement, dès, dès sa, son invention par Winnicott, cet objet transitionnel était justement, comme son nom l'indique, à l'interface entre le bébé lui-même et le monde extérieur, sa maman bien entendu, et le monde extérieur. Et l'objet transitionnel, c'est à la fois... Euh, un objet qui elle, représente la maman sans être complètement la maman mais qui euh, ouvre également à l'espace d'illusion et de créativité de ce point de vue là, euh, la société évoluant euh, d'abord euh, elle s'est emparée euh, de ce concept de l'unicode pour fabriquer euh, des nounours, des doudous euh, de plus en plus perfectionnés et euh, à, à la portée de l'enfant il y a même des études de marketing qui sont faites pour les bébés et deuxièmement, la société évoluant, il y a toute une création d'objets connectés maintenant qui font que les limites de soi-même euh, tendent à se dissoudre grâce à ces téléphones portables, grâce à Internet, etc. Et plusieurs auteurs se sont posé la question de savoir si ces objets n'étaient pas des équivalents ou des succès d'années ou des ersatz, euh, toute la question est là, euh, de, de ces objets transitionnels. D'accord. Et le fait que ces doudous soient aujourd'hui fabriqués en grande quantité, de manière en série en fait, le fait que ces objets ne soient plus trouvés, créés, par comme c'était le cas autrefois, qui choisissait son doudou parmi les objets de son environnement immédiat, est-ce que ça a un impact sur le, la fonction transitionnelle de l'objet, du doudou Oui, Nicole disait qu'effectivement, l'objet transitionnel est une invention... Oui de l'enfant. Et de ce point de vue-là, sa capacité du bébé à faire d'un objet quelconque l'objet d'élection grâce auquel il, aura, il va développer ce sentiment est précieuse. Néanmoins, l'enfant se sert d'objets qu'on lui donne et dans la société, il va être amené ensuite à utiliser des objets que la société lui donne, on est dans une société technologique. Donc, euh, que la société fabrique euh, des objets qui, qui sont particulièrement doux, hein, dans des formes agréables pour le bébé, euh, et, et qu'il va pouvoir s'approprier, euh, moi, je n'y vois pas trop d'inconvénients. D'autant que, à la naissance des bébés maintenant, en général, les familles et les amis donnent, achètent pour l'enfant euh, 5, 6, 7, 8 objets de ce genre. Et que, chose très étonnante, l'enfant choisit un, dans, dans, il fait un choix, d'une certaine manière. Alors, il, ça préserve un peu sa capacité d'activité et de, d'avance de, de liberté. Vais, de liberté. Voilà. Comment expliquez-vous le fait que cet objet soit tellement surinvesti par les parents aujourd'hui qui, euh, euh, parfois, en achètent en plusieurs exemplaires, au cas où ce doudou se perde et euh, en cas de séparation aussi, et par les professionnels également c'est une question qui est euh, extrêmement importante et qu'on aborde dans, dans, dans ce petit euh, ouvrage. Euh, je crois qu'effectivement il y a chez les parents, euh, d'un côté le, le savoir maintenant qu'ils ont acquis euh, de cet objet transitionnel, ils savent que c'est important pour l'enfant, et d'autre part il y a le désir de, de, de combler l'enfant et de ne jamais euh, le confronter au manque. Alors l'objet transitionnel est un peu justement cet objet euh, qui... qui qui euh, pourrait devenir un objet de comblement. C'est certainement pas ça dans la bouche de Winnicott et dans la tête de Winnicott, puisque euh, ça risque dans ces cas-là de devenir un objet fétiche. Et plusieurs articles, euh, justement, analysent la différence entre objet transitionnel et objet fétiche. Mais euh, pour les parents, l'idée de, de, que l'enfant ne doit manquer de rien est une idée extrêmement importante. Et d'autres derniers points, il y a toute la dimension, je dirais presque d'idéalisation de la toute petite enfance, d'idéalisation du bébé de, de, cette, de cet être extrêmement sensible dans un monde de plus en plus impitoyable euh, on va dire et comme je le dis à plusieurs reprises le, le, le bébé est un peu devenu la, la source émotionnelle de beaucoup d'adultes et donc vous mélangez tout ça et vous obtenez euh, cette importance de l'objet transitionnel et différents articles de, de ce petit ouvrage déclinent euh, ces différents aspects. Comment expliquez-vous que de nombreux adolescents aujourd'hui ont du mal à se séparer de leurs doudous, hein, des objets de leur enfance ouais, Il y a un article très intéressant d'une infirmière qui euh, mmh. effectivement travaille avec des adolescents hospitalisés et qui montre combien ces jeunes euh, sont, sont dans une sorte de, de, de grand clivage où il y a l'adolescent de la nuit qui est là avec son doudou, avec sa, sa, son, son pyjama presque enfantin, euh, avec son pouce en bouche, et qui n'a pas, pas trop de pudeur à se montrer tel quel auprès des infirmières, du personnel de l'hôpital. Et il y a l'adolescent ou l'adolescente euh, qui se maquille, qui se met la petite jupe, ou le garçon qui euh, roule des mécaniques et qui veut devenir un, un, petit, un, bon, un adolescent, euh, revendique cette, ce statut, avec parfois même une vie amoureuse, une vie euh, sexuelle. On pourrait dire qu'effectivement, c'est, je pense, des caractéristiques de la vie contemporaine c'est euh, d'éviter de choisir, parce que tout choix est un renoncement, et de pouvoir jouer sur tous les tableaux donc d'organiser de, de, de une forme de clivage où quand je suis dans mon espace intime, je redeviens le bébé que j'étais et que ça me fait plaisir cette régression, et quand je suis dans l'espace social, ben je revendique d'être l'adolescent. Et cette position, alors en soi je pense que c'est une forme d'adaptation au monde, c'est d'ailleurs très bien décrit à plusieurs reprises, euh, ça peut devenir difficile pour certains adolescents quand ce clivage, euh, leur faire perdre un peu le sentiment de soi-même le sentiment d'identité de soi parce que c'est ça le, le risque donc ça, voilà, comme toujours il y a un avantage et un inconvénient en toute chose Venons-en maintenant à la deuxième partie de l'ouvrage qui concerne les, les objets connectés est-ce que ces objets selon vous euh, je parle bien sûr des téléphones portables mmh. que aujourd'hui euh, euh, la plupart des, des, des propriétaires ont, ont du mal à... à... Enfin, à se séparer, est-ce qu'il joue selon vous un rôle d'objet transitionnel Alors, concernant les objets euh, euh, technologie moderne, les portables, les ordinateurs, Internet, les jeux vidéo, etc., euh, je me garderai de faire une réponse parce que d'abord, elle est dans l'ouvrage et elle est très différente selon les, selon les auteurs. Certains sont assez partisans d'un rapprochement avec les objets transitionnels dans la mesure où ce sont des objets qui, effectivement, nous... Nous font le lien entre le monde extérieur et nous-mêmes, sont une sorte d'air d'incertitude voilà, entre nos propres limites. D'autres sont résolument hostiles à l'idée que ces objets hyper connectés soient transitionnels. Certains pensent qu'ils se rapprochent plus des objets fétiches dans la manière de les utiliser. D'autres considèrent encore que euh, ces objets ont plusieurs fonctions, parmi les, la fonction transitionnelle, mais d'autres de, de création de soi-même, de. de d'accompagnement, de, de, enfin, etc., etc., qui ne sont pas nécessairement ceux des objets traditionnels. Donc la question que nous avions posée en début d'ouvrage, les nouveaux objets traditionnels, oui, il y a des nouvelles manières de faire, des nouveaux accompagnements. Oui, l'être humain euh, a toujours besoin, au fond, de, de, de quelque chose auprès de lui qui, qui l'accompagne, qui le... Qui le avec lequel ils se sentent une sorte de continuité d'existence. Par exemple, certaines personnes âgées dans les établissements pour personnes âgées, un auteur en parle de manière intéressante, ont ces espèces d'objets qui les accompagnent toute leur vie, dont on peut dire qu'ils sont, sont un peu l'équivalent d'objets transitionnels. Donc on n'a pas fini de parler d'objets transitionnels. Je pense que c'est un concept vivant, comme beaucoup de choses qu'a dit Winnicott. Je pense que cet ouvrage le montre bien et que d'une certaine manière c'est un ouvrage vivant qui euh, permettra aux lecteurs et je dirais les lecteurs de toute catégorie, aussi bien les professionnels que les parents, euh, voire des jeunes, toute personne intéressée, euh, je pense, euh, tireront profit de la lecture de ce, de ce petit opuscule.